Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo à Rouen, comme vous l'aurez peut-être remarqué. J'ai beaucoup de choses à vous dire et c'est pour ça que j'ai hésité entre faire une vidéo juste blabla et un petit vlog de ma journée. Je me suis dit que ce serait quand même mieux de faire un vlog parce que c'est ce que je préfère sur YouTube et c'est des formats qui euh, se diversifient un peu plus que... Une vidéo face cam donc je me suis dit que tout au long de la journée j'allais un peu vous raconter euh, comment je suis arrivée à rentrer chez mes parents à Rouen euh, qu'est ce qui se passe pourquoi j'ai rendu mon appart avec mon copain euh, pourquoi je ne suis pas en cours alors que mes potes sont en cours un petit peu attendu pour certains inattendu pour d'autres donc on va parler de tout ça et j'espère que la qualité vous plaira parce que j'ai fait des petits réglages euh, différents avec mon appareil photo pour que la colorimétrie soit un peu plus homogène durant toute la vidéo, donc j'espère que ça vous plaira Alors déjà, je vais vous expliquer très rapidement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là il est déjà midi et ensuite je vais aller chez Noémie pour manger avec elle à pied. Donc voilà, c'est une petite journée très simple, mais là ça fait quelques semaines que j'ai pas grand chose à faire et que je le vis pas très bien parce que tout simplement YouTube, je vous les en ai déjà parlé mais j'ai un petit peu un décrochage tous les réseaux, ça m'a un petit peu, je sais pas, pas saoulé parce que j'adore YouTube encore. Mais j'aime trop partager YouTube quand j'ai beaucoup de choses à faire, quand je suis dans ma vie étudiante, quand j'ai plein de trucs à faire. Et juste vous parler de ma vie, c'est pas le truc qui me stimule le plus. Enfin, du moins, pas juste faire une journée avec moi où je ne fais rien de ma journée. J'ai hyper mal au cœur en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Enfin, vraiment horrible, je sais pas si c'est à cause de mes lunettes. Est-ce qu'on peut peut-être monter à il y a un an peut-être c'est plus important. Je euh, vous avais parlé en fait de notre décision avec Jules de partir faire un échange en Chine, donc OS2. Euh, très sincèrement ça nous paraissait comme une hyper bonne idée. Hein. Sur le coup on s'est dit, le reste du monde, euh, ils n'ont pas encore eu beaucoup de vagues du moins pas beaucoup de vagues publiques donc d'ici là ils auront peut-être fermé. Comment vous dire que dès cet été on a vite capté qu'il n'y aurait pas de Chine euh, voilà <rire> parce que tout simplement la Chine n'était vraiment pas décidée à ouvrir et aujourd'hui c'est encore plus fermé que bah, l'année dernière donc suite à cela notre école euh, nous a proposé de partir autre part mais c'était en Europe. Je vous avoue qu'il y a eu un peu euh, plein de discussions parce que déjà on voulait partir à deux on était aussi classé avec tous les gens qui étaient euh, dans le top du classement parce que souvent quand tu choisis le top du classement, enfin quand t'es dans le top du classement, tu vas en Asie euh, et notamment euh, en Corée et tous les pays qui étaient fermés. La question s'est aussi posée de pas partir en échange, sauf que le problème c'est que moi je compte demander l'alternance et il faut que j'ai fait 6 mois en échange avant. Donc voilà, c'était un peu compliqué parce qu'en plus on venait d'emménager dans un appart. Comme vous l'avez vu, vous avez été beaucoup à me demander mais pourquoi t'as changé d'appart maintenant non, non, et tout. Sauf qu'en fait je me suis retrouvée un peu au pied du mur parce que je m'étais dit bah au pire euh, la Chine ça saute et on reste un an dans l'appart, euh, pas de soucis sauf que bah, j'étais obligée finalement de faire mon échange avant euh, l'alternance donc voilà il y a eu euh, pas mal de discussions mais en fait pas tant que ça parce qu'on n'avait pas tellement de choix donc on pouvait partir à Cordoue, à côté de Milan et à côté de Séville sauf que le problème c'est que euh, Milan et Séville c'était à 1 heure les campus je vous avoue que je suis quelqu'un qui a tellement envie de ma longueur que je me disais je peux pas faire une heure de trajet tous les matins, je l'ai fait tout mon lycée c'était une horreur, et ensuite Cordoue moi je connais et j'avais vraiment envie de découvrir une autre culture et tout, enfin vraiment des pays que je connais pas euh, petit plot twist, le jour même de l'amphi départ où on devait choisir voilà, la Chine me répond enfin à mes mails et me dit vous pouvez faire les cours à distance, donc là comment vous dire que c'était la joie pas de faire les cours à distance parce que les cours à distance c'est très chiant, mais de se dire ok on a plusieurs possibilités, on peut se soit partir euh, en Europe voilà, sur un campus, soit faire les cours à distance de la Chine et donc voyager. Là, nous arrivons à la partie intéressante de ce vlog. Nous avons décidé de euh, réaliser un gros projet. Je vous avais dit oui, j'ai un gros projet en tête et tout. Il y a des gens qui s'attendent à des trucs de malade, mais moi, c'était déjà gros pour moi. Un gros voyage. Euh, je suis jamais sortie de l'Europe, voilà. Donc, vraiment, c'était une opportunité incroyable. Euh, je vous avoue on en a discuté et tout parce que euh, la solution de confort, c'était vraiment de rester dans notre appart à l'île qui nous plaisait bien avec nos potes, machin et euh, de pas bouger de l'île et de suivre les cours à distance de l'île donc je vous propose de faire un petit peu de suspense là et de pas encore vous dire où nous allons partir, quand nous allons partir, pourquoi nous allons partir mais ne vous inquiétez pas je vais tout vous dire au fur et à mesure du vlog quand vous aurez terminé ce vlog vous saurez exactement euh, nos plans, où euh, on part, nanana mais donc pour tous ceux qui se demandaient, oui je suis encore avec mon mec, euh, <rire> ne vous inquiétez pas euh, juste voilà ça explique pourquoi on a rendu notre appart qui était très cool mais il y avait un bémol c'est que comme pour mon ancien appart, je pouvais très peu l'aérer parce que j'étais trop petite pour ouvrir les fenêtres et les refermer, et mon mec aussi. Euh, et ça posait énormément de problèmes parce que je suis très, très, très allergique à la poussière de plus en plus chaque jour. Et ce qui fait que, euh, voilà, même si je nettoyais tout le temps et tout, je pouvais pas aérer. Donc, j'espère qu'à l'endroit où on partira, je pourrais aérer souvent, mais normalement, ça ira. En vrai, Noémie m'attend, donc euh, là, on va finir de se préparer. On va partir chez Noémie, et peut-être qu'en trajet ou durant la journée, euh, je vous raconterai la suite, mais restez vraiment parce que ça va être très cool. Euh, voilà, je pense que je croise les doigts, et j'en ai pas du tout encore parlé sur YouTube, donc euh, si vous êtes à ce stade de, de la vidéo, vous pouvez faire quelques petites suppositions. Sans, soucis, sans Donc Là, nous sommes presque arrivés chez Bohemie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain Hello les gars, alors là on est rentré depuis pas mal de temps On a passé l'après-midi avec nous Donc c'était assez cool, on a mangé chez elle Et j'ai pris des photos que je vous ai mises juste avant normalement je suis allée chercher un colis Vinted, je vais vous montrer. Voici un petit t-shirt euh, qui est très très cool. Je ne l'ai pas encore essayé, mais euh, je l'ai payé genre euh, 3-4 euros. Donc c'était sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller euh, sur mon Vinted. Je me fais de la pub. Euh, je le mettrai là ou là. Parce que je mets pas mal de vêtements là, vu que bien, nous allons partir. Et euh, aussi sur mon TikTok, si vous voulez, parce que je partage de plus en plus euh, dessus. Donc, euh, donc voilà, très cool. Et on va aller manger, et après je pense que je vous expliquerai, je vous expliquerai où on va partir. Ok les gars, donc là on est beaucoup plus tard et je me suis dit que j'allais euh, me poser pour vous raconter un peu ce qu'on va faire. Euh, donc comme je vous l'ai dit, on a décidé de faire les cours à distance euh, depuis la Chine et on a décidé de partir en Asie. Euh, notre première idée était Bali parce que euh, Bali ça a l'air hyper cool pour euh, les créateurs. De contenu. Euh, donc c'était sur le même fuseau horaire que la Chine donc c'était euh, plutôt pratique et aussi bah, là-bas la vie est pas hyper chère et voilà moi j'ai regardé plein de vidéos sur Bali depuis euh, hyper longtemps donc j'avais hyper envie d'y aller euh, sauf que quand on a commencé à se renseigner au niveau des visas et tout c'est vrai que sur Youtube on voit de ouf l'aspect paradisiaque de Bali mais c'est pas du tout simple surtout avec le Covid d'y aller et surtout les visas touristiques ils sont actuellement euh, pas accordés euh, aux français et en plus euh, dernier point c'est qu'il y avait une grosse quarantaine et il faut savoir que euh, les quarantaines qui sont certifiées par les états et tout, ça coûte souvent très cher et bah, j'avais pas les thunes et je non plus. Euh, pour faire ces quarantaines on s'est tourné sur un autre choix. Donc on a réfléchi à un autre pays qui serait en Asie donc pour que ce soit plus simple pour nous euh, de suivre les cours à distance. J'avais envie de découvrir l'Asie, euh, je sais pas si vous le savez mais je devais faire un projet de base compagnon au Laos donc avec les scouts, ce qui s'est jamais fait donc je l'avais un peu, peu déçu par rapport à ça et euh, on a décidé donc de partir en Thaïlande. Alors pourquoi la Thaïlande Parce que euh, elle est partiellement ouverte enfin dans le sens où tu peux faire euh, des sortes de quarantaine un petit peu libre. Euh, si vous voulez j'en parlerai un peu plus pour les personnes qui sont intéressées euh, dans mes vlogs et j'expliquerai euh, comment on a fait. Et donc ce qui nous permettait de faire la quarantaine à deux euh, sans être mariée et donc euh, de pouvoir euh, partir et euh, visiter la Thaïlande. Donc on a fait les demandes de visa, on a fait euh, les demandes de complémentaires et tout par rapport au Covid et si elles nous sont accordées on part en février en Thaïlande pour trois mois et après on essaie de faire un road trip en Asie, enfin de bouger en Asie en fonction de ce qui est ouvert jusqu'à bah, normalement juillet et après l'année prochaine je vous en parlerai parce que je retourne pas encore à l'école non plus. Donc j'ai hyper hâte euh, de découvrir la Thaïlande parce que je trouve que c'est pas forcément un pays dont les gens parlent énormément sur youtube, enfin je suis tombée sur très peu de ressources et de vidéos euh, donc j'ai hyper hâte de découvrir complètement, euh, complètement ce pays. Voilà donc normalement on commence par le sud c'est à dire les îles un petit peu paradisiaques et tout et ensuite on monte euh, sur Bangkok et on fait plutôt le nord de la Thaïlande. Euh, je vous expliquerai tout ça, enfin j'essaierai vraiment de vous vloguer au maximum, de vous emmener au maximum avec moi. Euh, bah voilà pour déjà vous faire découvrir euh, la Thaïlande à travers mes yeux et aussi parce que euh, j'ai trop hâte de pouvoir créer du contenu euh, différemment. Et je pense aussi que j'aborderai aussi la partie bah, court à distance parce qu'on en a pas mal parlé, on m'a demandé d'en de, bah, parler un peu plus sur ma chaîne et tout euh, pour euh, peut-être vous donner quelques tips pour réussir à pas décrocher si je ne décroche pas et pour, euh, voilà, peut-être voir euh, quelles sont les possibilités en, en tant qu'étudiant pour voyager parce que euh bah, je pense que ça intéresse pas mal de monde et que je pense qu'il y a plein d'options dont tout le monde n'est pas forcément au courant donc euh, voilà. Ça pourquoi euh, là on n'a actuellement pas de domicile enfin à part enfin, qu'en gros on est chez nos parents et tout, c'est parce que euh, bah, on n'allait pas garder notre appart un mois sur l'île pour rien parce que ça fait clairement des dépenses économisées et c'est ça qui permet de financer les billets d'avion je vous parlerai aussi des dépenses et tout qui sont liées au voyage parce que malheureusement à cause du Covid il y a plein de trucs à payer en plus, mais je me dis que peut-être que ça peut intéresser des gens parce que euh, le fait de passer par toutes ces épreuves, on va dire épreuves, entre guillemets, euh, bah, ça permet de vraiment comprendre le processus pour pouvoir euh, aller dans les pays d'Asie. Donc euh, n'hésitez pas à me dire euh, si vous connaissez un peu la Thaïlande, si vous avez des coins à conseiller, si euh, enfin, quel pays vous aimeriez visiter vous aussi, et si vous partez pour vos études. Comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent au S2, donc voilà, là on va continuer notre petite soirée, je pense qu'on va regarder une série. D'ailleurs il y a Euphoria qui a recommencé et les épisodes ils sont incroyables. Je suis elle ou je suis vous Est-ce que je suis droit Est-ce que je fais plus fou Tant de sacrifices tout ça vaut, je suis en train de m'enfermer. Il est presque minuit, j'ai bossé sur mon montage, mais j'ai surtout fait de la colorimétrie. J'ai pété un câble sur la colorimétrie parce que euh, bah, je voulais que ce soit parfait, mais j'avais du mal. Sinon, en tout cas, j'espère que vous kiffez les petits vlogs comme ça à retour à la maison. Euh, je sais pas, dites-moi en commentaire s'il y en a qui me suivent depuis bah, que j'étais au lycée, enfin qui me suivent depuis le lycée, parce que bah, peut-être que le décor fait quelque chose. Euh, vu que je filme dans le studio dans lequel j'ai passé ma terminale je vous ferai peut-être dans les futurs jours et tout quand je ferai d'autres vlogs petit room tour, là ça va pas être le cas parce que c'est vraiment très mal rangé et qui fait nuit, donc c'est pas très stylé mais voilà je pourrais vous faire un petit room tour mais ça me fait rire de revenir à Rouen retrouver un peu une petite routine à Rouen et j'espère en tout cas que vous aimez et que ça vous rappelle vous aussi des souvenirs pour ceux qui étaient là à l'époque donc voilà, là je vais me démaquiller et euh, je pense que je vais bientôt aller me coucher. Mais en tout cas, euh, ça m'a fait plaisir de faire un petit vlog très très simple, un peu papotage, pour vous raconter euh, tout ça. J'ai hyper hâte de partir en Thaïlande parce que... Enfin si on parle, mais j'ai très hâte de partir en Thaïlande parce que euh, je vais pouvoir vraiment euh, enfin vous partager du contenu en voyage. Parce que c'était le but principal de ma chaîne euh, quand je l'ai créé il y a plusieurs années et donc euh, je suis hyper contente de, enfin pouvoir voyager. Vivre un peu mon rêve. Ok, les gars, donc là, euh, je pense que j'ai terminé le vlog. Euh, J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ce format de petit vlog de journée avec moi. Si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Vous êtes actuellement sur Jules, donc si Jules bouge, vous mourrez et je meurs en même temps. Euh... Oui, donc euh, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte TikTok à ma chaîne Youtube, ça commence à faire long. Vous pouvez même me rejoindre sur LinkedIn si vous voulez. Je suis accro à ce réseau social maintenant. En tout cas, j'espère que de votre côté, euh, la rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire euh, quel type de format de vidéo vous voulez voir euh, ces trois futures semaines. Parce que euh, voilà, je peux faire plein de vidéos. J'espère que vous aurez aimé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Euh, on espère en Thaïlande. Bye la mif.